Dans cette vidéo, nous allons montrer deux pièges euh, qu'il faudrait éviter lorsqu'on fait de l'irrigation euh, par aspersion en général et par micro-aspersion en particulier. Euh, ces deux pièges sont liés à deux paramètres en fait. Il s'agit de l'écartement des asperseurs et des lignes d'aspersion et de la pression nominale euh, qui doit faire fonctionner le micro-asperseur. Bon, si on ne fait pas attention à ça, on va se trouver confronté à un manque d'uniformité de la dose d'eau qui doit être distribuée au niveau du sol et que la plante va puiser par la suite. Alors, la pression nominale, elle, et généralement, dans la pratique, les gens ne respectent pas ça. Or, pourtant, quand on regarde dans le catalogue du fournisseur, c'est toujours donné, la pression nominale. peut dire, par exemple, un micro-asperseur qui fonctionne... À sous une pression nominale de 1,5 de 2 bars. Bon, le diamètre mouillé euh, est aussi donné, va nous permettre de choisir l'écartement des asperseurs et des lignes, parce que le diamètre mouillé euh, permet d'avoir le rayon mouillé, c'est-à-dire la moitié du diamètre mouillé, c'est le rayon mouillé, et c'est ça qui est l'écartement à choisir pour les micro asperseurs. La raison fondamentale est pour que les jets d'eau qui sont projetés par les deux asperseurs qui sont ici, A et B, ces jets d'eau puissent se recouvrer. Le micro-asperseur A va projeter l'eau jusqu'au pied du micro-asperseur B. Et le micro-asperseur B va projeter l'eau jusqu'au pied du micro-asperseur A. Ce qui fait que dans toute la bande entre les deux micro-asperseurs, on va trouver une uniformité d'arrosage correcte. Parce que les particules d'eau vont s'entrecroiser au milieu. Et donc, il y a s'entrechoquer et, et vont retomber. Donc, la zone entre les deux va se mouiller. Et sinon, si on ne fait pas ça, ce qui va se passer, même autour d'un seul micro asperceur on va voir qu'il y a une bande sèche qui apparaît. Une bande sèche euh, que le micro tout seul ne peut pas arroser. C'est l'aide de son voisin qui permet de venir arroser ça. Et on va voir aussi qu'entre les deux micro-asperseurs, la distribution de l'eau n'est pas, pas si bonne. C'est ça on va montrer en pratique. Ça, c'est pour la question de l'écartement. Et maintenant, pour la pression nominale elle-même, si elle n'est pas atteinte, alors le micro-asperseur A, par exemple, va projeter l'eau. Ça va fonctionner. Mais ça ne va pas, le rayon mouillé de projection ne va pas être atteint. Il ne va pas pouvoir projeter l'eau jusqu'au micro B. Ça va projeter l'eau et l'eau va tomber là, quelque part entre les deux. Et lui aussi va projeter l'eau va tomber là, quelque part entre les deux. Vous allez voir donc deux disques, deux circonférences mouillées, mais qui ne se recouvrent pas. Et donc des zones sèches ici, des zones sèches ici et des zones sèches au milieu. L'arrosage n'est pas uniforme. Ces deux grandeurs sont clés. Le rayon mouillé, c'est-à-dire l'écartement des asperseurs lié au diamètre mouillé, qui lui est donné par le fournisseur et puis la pression nominale qui est aussi donnée par le fournisseur. Alors on a vu dans la pratique beaucoup d'installations où les gens pensent qu'ils peuvent mettre par exemple un château d'eau de 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres hein? et donc ça ne fait même pas un bar et s'imaginer que l'arrosage va être correct. C'est aussi valable pour la micro-aspersion que pour l'irrigation localisée avec les, les, ce qu'on appelle généralement les, les, les goutteurs. C'est la même chose. Donc, quand on a fait à l'arrosage sous pression en micro-aspersion, eh bien, la pression nominale est fondamentale. Quand on a fait à l'irrigation localisée, qui par ailleurs ne sont pas très favorables, en tout cas pour les petits agriculteurs africains, mais dans certaines conditions particulières, c'est un peu pratiqué, des euh, gens qui ont les moyens d'entretenir correctement les réseaux. Mais même là, la question de la pression nominale est déterminante puisqu'elle va jouer sur le débit qui sort du goûteur. Voilà une conséquence nette de la faiblesse des pressions euh, associée hein, à la question de, du recouvrement euh, des, des jets d'eau. Alors, nous voyons bien un disque euh, mouillé autour de cet asperseur ici, hein, euh, disons un diamètre mouillé. Donc, on voit là le cercle, mais tout près de l'asperseur, là, là, tout près, on voit que, eh bien, il y a une zone sèche. Et quand on regarde l'aspesseur qui est censé envoyer euh, de l'eau jusqu'à celui-là, donc celui qui est là-bas, eh on voit que son disque mouillé aussi n'arrive même pas à, au milieu euh, de, de l'écartement entre les deux. Bon, donc, ça fait qu'on n'arrive pas à avoir une zone humide au, autour, tout autour de l'asperceur. Bon, ces asperceurs sont bien installés. Euh, et normalement, le rayon mouillé est de l'ordre de 5 mètres. L'ordre de 5 mètres, et ça, c'est bien l'écartement euh, qui est entre ces asperseurs ici. Et donc, le jet d'eau du premier qui est là devrait arriver jusqu'au pied de l'autre. Mais c'est ça qui n'arrive pas actuellement. Pourquoi À cause de la faiblesse de la pression. Et donc, ça remet en, en valeur, ça met un en particulier sur la nécessité de faire fonctionner la, les asperseurs ou les micro-asperseurs à la pression nominale. Si c'était la pression nominale, vous alliez voir que le jet d'eau du premier va arriver jusqu'au pied de l'autre. Et donc, cette zone sèche que l'on voit là, elle va disparaître. Et par ailleurs, à la pression nominale, le jet d'eau même, enfin l'écoulement qui rentre à l'intérieur de, de l'asperseur, eh va être tellement fort, le, la pression va être tellement forte qu'il eh y a de l'eau qui va, qui va s'égoutter tout autour. Et ça, ça va participer à l'uniformité de l'arrosage. On va essayer d'ouvrir le, le, le château d'eau hein, euh, à fond pour augmenter la, la pression et voir euh, quelle augmente, répercussion cela va avoir sur euh, l'augmentation euh, du diamètre mouillé et la, le recouvrement. On va ouvrir d'abord une seule ligne de micro-asperseur d'une rampe euh, type rotator. Et nous allons boire. Là, on, on, on a arrangé de manière à ce que le château d'eau, qui se situe un peu plus loin, puisse délivrer une pression nominale d'environ 1,5 bar. Et les micro ici sont placés à un écartement de 5 mètres. Parce que le fournisseur a indiqué dans son catalogue que la pression que le diamètre mouillé est de 10 mètres. Donc la moitié de ça, c'est 5 mètres. Alors, donc c'est ce qu'on a adopté ici. Et on peut vérifier, hein, si je prends ce micro asperseur qui est là, euh, il projette l'eau. Non, on va prendre hein. le suivant. De toute façon, déjà, vous voyez là, là il y a une zone sèche, c'est ça que je disais tout à l'heure, qui est là, parce qu'il projette l'eau jusque là-bas, donc ça ne recouvre pas ici. Maintenant, si je compte, qu'est-ce que ça fait le diamètre mouillé, le rayon mouillé. Vous voyez là, là je vais aller jusqu'où là l'eau Arrive hein, la projection de 1, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Si je m'arrête ici, je peux recevoir hein, je peux recevoir des gouttelettes d'eau. Là, je reçois des gouttelettes d'eau sur la main. Bon, donc, on voit bien que le micro-asperseur fonctionne sous la pression nominale et le rayon mouillé est atteint, donc le diamètre mouillé est atteint. Mais cela ne règle pas le problème de la zone sèche autour du micro ce C'est son voisin qui est là, hein, qui va régler ça. Donc, au bout d'un certain temps, vous allez voir que là, la zone sèche va disparaître, parce que le voisin est en train de projeter l'eau jusqu'au jusqu pied. Donc ça c'est le micro A, ça c'est le micro B. Voilà, il y a toujours une bande sèche là, qui est en train de se résorber. Mais étant donné qu'on a mis en eau seulement une rampe, qui est ici, eh bien, on va avoir besoin d'une rampe voisine pour pouvoir régler la question de l'humectation de ce côté-là. Puisque entre les deux ici, ok, celui-là va aider à résorber la zone sèche de ce côté-ci, celui-là de ce côté-là, mais et de l'autre côté, par là, il faut un voisin. Et c'est ça l'autre rampe, que l'on va mettre en eau maintenant Alors donc j'ouvre la vanne qui est là vois, là, voilà et ça a commencé à projeter et je peux voir, voilà l'air qui est chassé et ça aussi c'est un des avantages, l'air qui est rapidement chassé et donc la projection de l'eau, on voit là la projection de l'eau, elle arrive jusqu'au pied ici, on voit des particules d'eau qui tombent là donc ça va, ça, ça a résorbé déjà parce qu'on avait fait un peu d'arrosage avant mais si on suit, donc, il va projeter l'eau là. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une disposition carrée. Vous savez, il y a une disposition triangulaire aussi. Carré veut dire quoi eh bien, les, Si on regarde les deux là, ça, c'est un écartement de 5 mètres ici et là aussi, un écartement de 5 mètres. C'est une disposition carrée. Et cette disposition est conseillée lorsque on ne connaît pas trop la direction dominante du vent. Hein? Dans certaines zones, le vent peut avoir une direction dominante, par exemple, est-ouest, ou bien nord-sud, ou entre, quelque part, ces, ces points cardinaux. Si on ne connaît pas ça, il est conseillé de faire la disposition carrée. Sinon, si on fait la disposition triangulaire, par exemple, c'est-à-dire, euh, ces deux là, comme ça, et puis au lieu de placer le premier qui est là, on le place au milieu ici, donc vous avez un triangle, un hein, triangle qu'on peut faire équilatéral, et eh bien en tout moment, lorsque il y a une direction dominante du vent et que le vent souffle, le vent a tendance à pousser le, le jet d'eau dans la même direction et donc il y a une zone sèche, une bande sèche qui va apparaître entre euh, justement deux bandes mouillées. Donc si on fait ça, donc on installe, bon, les micro asperseurs couchés ne sont pas exactement du même modèle, mais c'est le rotateur aussi, ça c'est le rotateur dont nous avons parlé dans notre livre, euh, qui marche très bien. Donc à travers cet exemple, on voit bien comment les choses sont calées. Et euh, l'intérêt de ça aussi c'est que pour une surface de 1 euh, hectare par exemple, ben, pour un hectare vous avez besoin de. Bon ça dépend du débit, hein, le modèle qui est là, là, c'est un modèle blanc, ça fait 130 litres par, par heure. Et bien vous avez besoin d'une quantité de. de pour une surface d'un hectare, une quantité de 400 micro Et il ne coûte pratiquement rien. Pour une surface d'un demi-hectare, vous avez besoin de, comme ça là, 200 micro Avec un écartement de 5 mètres sur 5 mètres. Donc ça, c'est un très bon exemple. Et ça marche. Il y a eu une production abondante d'oignons euh, sur ça. Avec un fort rendement que nous pensons à première estimation du tout autour de 25 tonnes à l'hectare. Hein. Alors, bien entendu, la dose qui est apportée répond à un certain dimensionnement. Hein. Pendant combien de temps on va garder les deux vannes euh, que nous avons ouvertes ici hein, pour que la dose, euh, la dose euh, comment dire, brute soit apportée autour de ce euh, micro Cela se calcule, c'est le, euh, le temps par poste, qu'on appelle encore TS, c'est le temps par poste d'arrosage. Et, et même euh, le choix des micro en euh, l'écartement des rampes, nous avons donné quelque chose de standard. Hein. Nous avons expliqué tout ça dans notre euh, livre euh, Microaspersion par pompage photovoltaïque que vous pouvez vous procurer facilement en écrivant euh, à la quincaillerie agroforestière. Donc nous allons donner euh, euh, le lien euh, à la fin de la vidéo. Voilà, donc avec ça... Et on peut être sûr qu'on a du matériel robuste qui peut facilement prendre 10 à 15 ans et pour lequel l'entretien n'existe pratiquement pas parce que un des avantages des micro que nous avons expliqué hein, c'est que les éléments sont facilement démontables c'est facilement démontable, même celui-là hein. je tourne un tout petit peu, je peux enlever la tête là par exemple attention au jet d'eau, voilà Alors Là, le jet d'eau monte, j'ai enlevé la tête et tous les éléments de la tête, je peux voir là, hein, peuvent se démonter. Donc quand il y a un problème de bouchage, bah, facilement on, on règle ça. Hein. Je peux enlever euh, le, comment dire, le, le, le petit plateau qui tourne là, hein, le déflecteur qui tourne. Je peux facilement l'enlever en tournant la base ici, base blanche, et en enlevant. voilà, Il y a un orifice là, qui peut, malgré la filtration, on peut être l'objet bouchage, mais qui se débouche très facilement. Et après, donc il y a le déflecteur lui-même qui a cette forme-là, Il a un petit canal qui est un peu dévié sur la gauche et qui va, par réaction, donc, hein, la troisième loi de Newton, hein, action-réaction, va provoquer la rotation. Et donc, euh, ces éléments sont très faciles à mettre en place. Hein, en montant, il faut faire attention, ça c'est l'orifice qui va vers l'intérieur là, et ça c'est l'embout qui va être fixé sur le support ici. Donc, je fais comme ça, je tourne, et je remets en place. Tourne, il faut que il entre dans la base du déflecteur. Et le déflecteur, la tête, doit être logée dans le petit cône qui est situé en haut, cône creux. Et donc, je fais ça, et je tourne, et c'est mis en place. Très facile. Et puis, on, on remet ça ici. Voilà. Et l'appareil est de nouveau en état de marche. Alors, nous espérons que cette petite vidéo va donner quelques éclaircissements supplémentaires en tout cas, les deux pièges à éviter, il faut s'assurer, il ne faut pas se fier euh, aux déclarations un peu simplistes qui consistent à dire on peut faire fonctionner les appareils de distribution d'eau de sur des pressions très faibles, l'ordre de 1 mètre, 2 mètres. Ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas. Et même avec, euh, nous avons vu les goutteurs, il y a d'autres problèmes que ça peut amener même, notamment le bouchage est plus accéléré. Donc euh, si on suit ces consignes, la pression nominale et puis l'écartement correct, on a un système d'irrigation efficace qui est là pour durer. Hein, au moins 10-15 ans, vous n'avez pas trop d'entretien à faire. J'ai toujours dit que si euh, on me confie aujourd'hui une voiture et on me dit que chaque matin je dois nettoyer la bougie ou les bougies avant d'aller au, au bureau, eh ben, je vais décliner l'offre parce que je ne suis pas un mécanicien. Le, la voiture c'est un moyen pour moi pour rejoindre mon travail et travailler. Mais je ne suis pas quelqu'un qui doit s'occuper chaque matin de, de la réparation de la voiture. Ça, c'est le travail d'un autre ça Alors, c'est la même chose pour les réseaux d'irrigation Si le matériel qu'on installe demande un entretien tellement abondant, hein, tellement fréquent euh, que finalement euh, l'exploitant y engloutit la moitié de son temps, eh bien, les agriculteurs ils finissent toujours par abandonner. Même de, indépendamment de l'efficacité du matériel. Voilà, donc euh, ça c'est quelques mots que nous voulions souligner avec cette vidéo.